je suis Cindy et aujourd'hui je suis ravie de partager mon expérience suite à la formation sur les savons que j'ai réalisée avec Caroline du programme Libre et Naturel. Donc si aujourd'hui je me permets de vous partager mon expérience, c'est tout simplement pour que, comme moi, vous évitiez de perdre votre temps dans des recherches interminables sur les réseaux, les livres, dans des groupes et qui au final, au bout de quelques mois, ne vous apportent pas grand chose à part d'avoir perdu votre temps et surtout euh, de ne toujours pas passer à l'action. Donc moi je suis tombée sur le site de Caroline un petit peu par hasard en cherchant justement encore une fois à apprendre à, à, à savonner. Et puis euh, j'ai vu qu'elle euh, qu formait tout simplement. Donc j'ai décidé de lui faire confiance euh, et je me suis lancée euh, dans cette nouvelle aventure. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui je ne regrette absolument pas parce qu'en quelques semaines j'ai appris à savonner et j'ai pu réaliser vraiment de jolies choses. Alors pourquoi ce programme euh, est intéressant et euh, eh bien déjà premièrement il est accessible à toutes les bourses et ça franchement euh, c'est déjà un cadeau. Deuxièmement, Caroline est quelqu'un de très professionnel, elle c'est quelqu'un de très réactif, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez et en plus en activant les notifications vous recevrez en fait sa réponse directement par mail ce qui vous permettra et eh bien euh, du coup euh, de continuer à aller un tout petit peu plus loin euh, dans la démarche. Euh, donc l'interface, comme je le disais, est très facile à utiliser, euh, ça ne faut pas du tout en avoir peur. Vous allez recevoir toutes les semaines euh, un mail avec un module, avec des vidéos et des fiches à télécharger fiches euh, elles sont super euh, et en plus vous allez pouvoir vous constituer un petit classeur que vous pourrez donc garder à vie et les vidéos j'ai trouvé ça juste génial parce que ça permet aussi de se rassurer avant de faire la recette et de bien comprendre et de mémoriser euh, les étapes. Donc voilà, moi ce qui m'a séduit aussi dans ce programme, c'est euh, toutes les règles d'hygiène et de sécurité qui sont vraiment très très bien expliquées par Caroline et ça évite euh, de se perdre aussi dans l'achat du matériel ou autre. Donc vraiment aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui veulent une formation qui soit accessible, qui soit pro euh, et si vous avez envie de savoir si réellement s'abonner est une passion, si vous voulez en faire votre métier ou autre, alors franchement je pense que vous êtes au bon endroit ça pour moi c'est une certitude donc je vais vous montrer euh, quelques réalisations que l'on a fait donc euh, pendant la formation et que vous allez donc apprendre si vous vous inscrivez euh, à celle ci donc vous allez réaliser euh, des, euh, voilà, des savons euh, comme ceux-ci qui sont donc euh, sans huiles essentielles vous pourrez apprendre aussi euh, différentes techniques de marbrage vous allez utiliser euh, quelques huiles essentielles, mais vous allez vite comprendre que vous allez faire beaucoup euh, de savons, en tout cas naturels, et vous aurez en tout cas cette envie. Vous comprendrez pourquoi. Et puis, euh, vous allez faire des savons aussi, apprendre que l'on peut faire des savons dans différents moules, euh, faire des formes fin, géométriques et réaliser euh, vraiment des produits, mais à l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura donné envie d'apprendre à savonner avec Caroline. Et dans l'attente, je vous souhaite une très belle journée.